Il euh, y a des émotions primaires et secondaires. On va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais ces émotions-là, les émotions qui inhibent le sportif, sont souvent des émotions, enfin, basées sur la peur. Alors qu'on a soit des émotions basées sur l'amour du dépassement et soit des émotions qui sont sur la peur. Celles qui sont sur la peur vont emmener, bah, c'est la partie animale qui prend les commandes. Donc soit c'est le système nerveux part en fuite, en lutte ou en inhibition, qui sont les trois formes souvent d'expression du stress. Donc quand un sportif, par exemple, eh bien, a peur de ne pas atteindre son objectif, alors il va se mettre soit en colère, soit il va avoir peur de décevoir les autres, soit il va ressentir de la culpabilité, euh, soit il va ressentir de l'impuissance. Et toutes ces émotions-là, sont ou ces ressentis, sont des émotions qui sont vraiment chargées, c'est-à-dire qui sont lourdes et qui apportent de la lourdeur. En revanche, si on arrive à amener un sportif à 1. sortir de l'échec, à 2. Euh, arriver à à se désidentifier de son résultat c'est à dire que le sportif n'est pas le résultat il est bien plus que ça et bien derrière on a des choses qui sont vraiment magnifiques qui peuvent se passer un exemple à l'époque avec un, un, un tout jeune joueur de tennis qui était vraiment euh, il était petit il avait 10 11 ans mais il était déjà très très bien classé il était dans les top 5 france et on avait vu juste le fait qu'il prenne conscience que chaque objectif devait être passé partir sur du long terme, donc dès qu'on va focus sur du long terme, et qu'à chaque entraînement, l'important, ou chaque match, l'important n'était pas ce qu'il allait faire ou ce qu'il allait avoir, mais qu'il allait devenir. C'est-à-dire qu'à chaque match, je vais devenir un millimètre meilleur, par exemple. Alors, en fonction de ça, boum, il était capable de voir que si le match était perdu, d'extraire la valeur de cette défaite et de voir ça comme « Ah, c'est cool, j'ai appris plein de choses et j'ai pris de l'expérience. » Et si j'ai gagné, bah, c'est top, je peux aussi extraire la valeur et qu'est-ce que je peux apprendre et pour pouvoir m'améliorer. Et donc, dès qu'un sportif va être capable de, intellectuellement et de corporellement, d'être sur du long terme, sur de qui je suis en train de devenir à long terme, alors, en général, déjà, rien qu'avec ça, alors avec les dépolarisations, bien sûr, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus naturel, il n'y a plus besoin de faire cet effort conscient. Mais en tout cas, déjà, rien qu'avec ça, si aujourd'hui, tu mets ça en place, que tu es capable d'aller sur du long terme, sur, en fonction de ton âge, sur les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, d'être capable à chaque fois de te fixer en lien avec ton objectif, bah, les plus petites compétitions, de dire « Ok, je suis juste là pour apprendre », tu verras finalement qu'à long terme, il y aura plus ces... Euh, émotions et ce stress qui vont t'inhiber en revanche tu vas transformer cette colère par exemple ou cette frustration tu vas les transformer en détermination la colère et la détermination c'est vraiment très très proche sauf que la colère est basée sur la peur la détermination c'est basé sur juste de de l'envie de progresser de l'envie de performer au plus haut niveau et d'être le meilleur dans ce que tu sais le mieux faire